Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes trucs et astuces pour euh, descendre d'un étage et aller vers le cœur qui est un espace qui juge pas et euh, qui est l'espace depuis lequel on fait des constellations euh, et donc quand on est dans l'agitation quand on est dans euh, autre chose que le moment présent, bah, donc, et où euh, qu'on se projette, qu'on cogite, etc. Euh, quelques petits tips pour revenir euh, dans le cœur. Alors, il y a mille et un, euh, une mille et une vidéos, mille et une pratiques, il euh, y a la méditation, le sport, euh, ou, ou plein d'autres choses. Moi, je vais vous dire des trucs que j'utilise et... Euh, qui m'ont été donnés dans différentes formations, dans des discussions avec des amis, euh, euh, ou bien que j'ai trouvé par, par moi-même, euh, et, et qui sont assez rapides. Je suis, je suis euh, quelqu'un qui aime euh, pas passer des plombes pour arriver à mon calme, euh, c'est dans mon tempérament, euh, et, et euh, du coup je vais vous donner ces différents, ces différents, ces différents trucs et astuces. Alors... Ça s'appelle un top 10, sauf qu'il n'y a pas d'ordre. C'est euh, 10 comme ça et pas euh, le number one et number 10. Le premier que j'ai noté, je noté sur un petit, un, un, un petit papier à côté de moi pour m'en souvenir. Le premier que j'ai noté, c'est la secouade. C'est euh, se mettre debout et euh, se secouer. Euh, en, en mettant les, les deux pieds bien au sol et euh, voilà, se secouer. Et se secouer, euh, bah, idéalement 5 euh, minutes, mais moi franchement, je le fais une, deux minutes. Euh, ça me permet de pouvoir euh, être dans un espace corporel où euh, euh, je ne suis pas dans la retenue, où je ne suis pas dans figé. Je, je, je secoue. Euh... Voilà, faire ça quelques, quelques minutes par jour, euh, ne serait-ce qu'une fois par jour, c'est une pratique qui, qui fait beaucoup de bien. Alors, dans tout ce que je vais vous dire, ne me croyez pas, expérimentez-le, voyez ce que ça vous fait. Alors, le deuxième, ben bah oui, ça c'est assez classique, c'est la respiration consciente. Donc, juste euh, une, deux, dix, vingt-cinq, moi J'arrive jamais à 25, mais respiration consciente, à l'inspire, à l'expire, et même aller dans j'inspire et puis il y a ce petit moment où je suis pleine et j'ai conscience aussi de ça, puis j'expire et puis ce petit moment où je suis vide. Euh, et juste deux fois. C'est voilà, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui est là tout le temps euh, et, et... Ça, ça permet moi rapidement d'aller, euh, de descendre d'un étage. Et plus on le fait, évidemment, et plus euh, c'est facile en quelques respirations de redescendre. Le troisième tip, j'ai mis plonger dans son calme, plonger dans son centre. Euh, ça, c'est vraiment partir du principe. C'est une croyance boostante que à l'intérieur de soi, il y a un endroit qui est toujours calme. Et c'est du coup juste plonger dedans, aller vraiment à l'intérieur, moi il est dans le ventre, dans le bas du ventre, et euh, hop, là c'est calme. Et euh, partir de cette croyance boostante et après l'expérimenter avec le corps donne un autre goût que qu'aller euh, dans, son, dans son ventre en se disant euh, comment est-ce que je me sens, peut-être que c'est très inquiet là-bas, voilà c'est vraiment cette démarche de je vais dans mon centre, je vais dans mon calme. Et il est là en bas et je sais qu'il est là et qu'il est toujours là. Alors, l'autre, c'était... Ah oui, euh, ça c'est une amie euh, qui, qui me l'a dit récemment. Et ça, euh, je, je vous le livre parce que je trouve que c'est magnifique. Et je ne l'ai pas encore, encore beaucoup expérimenté. C'est quand je suis en joie. Que ce soit une joie exubérante ou que ce soit une joie euh, euh, une joie qui me remplit. Euh, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a une joie un peu feu. Celle-là, je la connais facilement. Et puis, il y a une joie où c'est juste euh, plus du... Je sais pas si c'est du bonheur ou si c'est juste de la sérénité. Et bien, à ce moment-là, se demander euh, où elle se met dans mon corps. Et notamment, là je, je sens que je l'ai, c'est plein de picotements dans, dans mes pieds et euh, prendre le temps de, de là c'est en train de monter dans mes mollets, euh, prendre le temps d'observer sans chercher à faire quoi que ce soit, où elle se met ma joie dans mon corps. Et du coup, euh, je, là, là, je la sens dans le ventre maintenant, et puis je sens que du coup, ça, ça modifie un peu ma respiration. Voilà, juste dans un moment de joie, aller mettre de la conscience sur où elle se met dans mon corps. Euh, ah oui, ça c'est un autre truc. Euh, c'est que j'imagine que je fais un gros câlin à ma grand-mère ma grand-mère elle est décédée, Enfin, celle dont je parle là maintenant, euh, une de mes grand-mères, elle s'appelle Marie, Marie Leclerc, et elle est décédée quand j'avais 8 ans. Et donc euh, m'imaginer que je lui fais un gros câlin, oh, ça me met directement dans un endroit de paix et de, de plein et de, et de cœur. Euh, la suite c'est très connu, on en... et, et heureusement c'est génial, c'est de plus en plus connu, ça s'appelle la cohérence cardiaque, euh, les neurosciences euh, montrent à quel point euh, respirer 5 minutes de manière consciente le matin, avec 3-4 euh, secondes, non plus que ça, 4-5 secondes à l'inspire, 4-5 secondes à l'expire, euh, ça, ça, ça permet de réguler le système nerveux central, euh, ça permet d'avoir une concentration plus, plus, plus importante, euh, ça fait baisser euh, la tension quand on fait de l'hypertension. Et euh, voilà, cette cohérence cardiaque euh, dans le collectif dans lequel je suis et pas où, euh, on le fait en début de chaque réunion. Et le fait que tout le monde dans les collectifs respire pendant 5 minutes, et eh bien tous les, les cœurs, le battement des cœurs, euh, se battent à l'unisson et donc c'est facile du coup enfin c'est plus facile d'aller dans cet espace qui est le centre euh, du cercle euh, la raison d'être de notre réunion et les prises de décision euh, se font depuis un espace qui est moins égotique de nouveau, ne me croyez pas expérimentez-le la cohérence cardiaque donc du coup, ça, ça peut être 5 minutes comme ça peut être... Euh, Juste une minute de cohérence cardiaque euh, pour aller retrouver son calme. C'est en lien avec la respiration, mais c'est spécifique aussi. Euh, ah bah oui, euh, alors après il y a tout ce qui est en lien avec euh, dehors. Donc moi j'ai plusieurs trucs que, que, que je fais souvent, c'est mettre mes pieds dans la terre, pieds nus mm -hmm. Pieds nus dans la terre, c'est quand même quelque chose qu'on fait euh, rarement. Euh, donc, euh, quand je vais euh, dans un parc, euh, je retire mes chaussures et je vais marcher pieds nus. Euh, euh, J'ai la chance d'avoir euh, un jardin de ville, euh, donc du coup, euh, aller mettre mes pieds dedans. Euh, voilà Dès, dès que l'occasion se présente, pouvoir euh, mettre ses pieds sur le sol euh, avec de la terre, avec de l'herbe. Ça pour moi ça tout de suite ça manque euh, et ça me remet au calme euh, alors pour poursuivre euh, les, les idées de dehors si <rire> le soleil est là ce qui est plus fréquent dans le sud de la France qu'en Belgique mais euh, euh, c'est vraiment quand le soleil est là c'est je, je me mets fa face à lui et j'imagine qu'un rayon vient, elle euh, inspire, un rayon vient euh, sur le troisième œil, et elle euh, expire ça se diffuse dans tout mon corps oh, ça si vous l'avez euh, pas encore expérimenté c'est recta tout de suite, directement ça fait de l'effet dans tout mon corps ça me, et je retrouve mon calme en, en, en une minute quoi même pas, en dix secondes et alors euh, en cas de ciel dégagé euh, c'est me plonger dans le bleu du ciel. J juste, voilà, me plonger dans le bleu du ciel. Sentez ce que ça fait dans votre corps, mais moi, ça manque aussi, très fort. Euh, L'avant-dernier, oui, bah oui, c'est de mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Donc, euh, hop, ça, ça fait ça, hein. <rire> Et... Euh, et, et voilà d'avoir un retour à soi ça ça dit euh, je suis je suis dans ma maison ou que je ou que je sois sur terre je suis à la maison euh... voilà il y, y a tout de suite quelque chose la zone du cœur c'est une, une zone c'est pas c'est pas sur l'organe et sentir nécessairement les battements ça peut être ça mais moi c'est plutôt euh... ouais, une main une main sur euh... Sur la, la, la poitrine, quoi, le, le, le thorax, et une main sur le, coeur, euh, le ventre. Et alors le dernier, qui peut paraître... Enfin euh, bref, je ne juge pas, puisque je suis au niveau du cœur maintenant. <rire> euh, C'est le mouvement. C'est le mouvement. Alors ça peut être en lien avec le tout premier, qui est la squad, où on se secoue. Mais le mouvement, ça peut être un mouvement tout doux. Ça peut être quelque chose de tout... Voilà, mais juste... Euh, semaine debout et sentir par où le corps a envie de bouger, euh, aller dans le bassin. Euh, ah bah du coup, ça c'est mon onzième, tiens, ça me donne une autre idée, je vous dirai après. Mais donc, le, le mouvement. Euh, en, en constellation, on dit souvent que quand on est figé dans, dans quelque chose qui n'est pas agréable, on a trois euh, grands outils possibles, c'est le mouvement c'est le son et c'est la respiration. Et du coup, ça me fait penser au onzième, euh, euh, euh, onzième pratique qui est de, moi <rire> bon, je le dis de manière triviale, qui est de poser son cul, sentir ses ischions sur une chaise, sentir ses fesses dans un fauteuil, et sentir tout le soutien de cette gravité, que cette planète est quand même vachement bien faite, elle soutient de manière inconditionnelle tout le temps, et sentir que on peut vraiment se déposer sur ce siège, et euh... voilà, se déposer. Bon, si vous ne l'avez pas fait pendant que je vous le racontais, euh, vous pouvez refaire un replay à cette vidéo et tester. Tester ce que ça vous fait à chaque fois, c'est pratique. Revenir au calme, descendre d'un étage, être au niveau du cœur, qui est une zone euh, qui ne juge pas. À bientôt.